J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour vous parler de ma licence 2 de psychologie. L'an dernier, je vous ai fait une vidéo sur ma L1, donc ma licence 1 de psychologie que je vous mettrai dans le petit i. Je vous ai également fait une vidéo sur mon organisation à la fac, euh, comment je prends les cours, etc., je vous la mets également par ici parce que ça, on me l'a beaucoup demandé, mais je l'ai déjà fait l'an dernier et ça n'a pas changé. Du coup, je viens vous parler de la licence 2 parce que les matières ne sont pas les mêmes. Il y a eu également un petit changement dans mon ressenti par rapport à la 1. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Puis je vous ai demandé sur mon Instagram, que je vous remets par là. Et vous étiez très intéressés pour que je vous fasse cette vidéo, donc c'est parti Let's go Alors, on va d'abord parler du premier semestre, enfin du semestre 3, donc le premier semestre de la L2. Il y a eu des matières que j'ai adorées, d'autres que j'ai complètement détestées. Alors, première matière que j'ai adorée, la psychopathologie. J'en ai eu en L1, je vous en avais déjà parlé, c'est une matière que j'adore, donc la psychopathologie surtout à Rennes 2, c'est principalement Freud et Lacan. On a parlé cette année de tout... Donc je vous avais dit l'an dernier, on avait parlé de, de l'inconscient euh, des lapsus des choses comme ça. Là on a surtout parlé euh, des névroses, donc névroses obsessionnelles névroses hystériques. On a vraiment parlé que de ça. Donc je, voilà, je vais pas vous faire un cours en gros la psychopathologie c'est les pathologies de psychologie. Si vous voulez plus de détails, je vous en ai mieux parlé je crois l'an dernier dans ma vidéo euh, de la Deuxième matière, donc là qui était nouvelle, c'était la psychologie clinique de l'enfant. J'ai pas trop accroché avec cette matière, pourtant c'est très intéressant, mais je sais pas, j'ai pas accroché. C'était, on a vu beaucoup de cas cliniques d'enfants, de, tous les stades par, le, par lesquels passent les enfants, stade, stade anal par exemple, celui-là m'a marqué, enfin tout ce genre de choses, en fait, le développement, en fait c'est pas de la psychologie du développement, mais... Ça va être l'étape psychologique de l'enfant au fur et à mesure de son développement. La psychologie clinique de l'enfant a pour objet d'étude le processus de pensée et de comportement de l'enfant, son développement psychologique et ses problèmes éventuels. Troisième matière que là j'ai détestée, à mon grand étonnement vraiment, c'était les neurosciences. L'an dernier on avait eu des sciences effectivement, enfin des de la biologie, mais c'était beaucoup centré sur la génétique, des choses que j'adore euh, tout ce qui est la respiration ce genre de choses il y avait beaucoup en fait comme la DSVT de la biologie, c'était de la biologie j'avais adoré, là c'était vraiment de neurosciences donc c'était centré exclusivement sur le cerveau, le système nerveux pourtant ce genre de choses euh, en terminale parce que moi j'ai fait un bac S donc on a vu un peu ce genre de choses aussi euh, au bac mais là je, je sais pas j'ai pas du tout accroché j'ai le premier semestre de L2, vous allez vite vous en rendre compte, c'était loin d'être mon semestre préféré. J'ai eu l'impression que de la L1 à la L2, de la biologie aux neurosciences, il y a eu mais un fossé. Il y a eu plein de sujets qui m'intéressaient, pas la moelle épinière. Fallait connaître les schémas de cerveau dans toutes les différentes coupes, savoir tout placer et ben ça, moi, ça me gavait d'apprendre ça. Ça ne m'a pas du tout intéressé, j'ai pas du tout accroché. Qu'est-ce que j'avais d'autre Il y avait statistiques. Donc, statistiques inférentielles. Alors, ça, je pense que dans la promo de L2, on a tous détesté. Le partiel était affreusement affreux. Statistiques inférentielles. Alors, les statistiques en L1, c'était beaucoup de révisions de base, euh, vraiment des stats. Vous allez voir en fait dans toute cette vidéo, j'ai trouvé qu'entre la L1 et la L2, de toute façon, dans toutes les matières en fait, il y a eu un gros fossé. Il y a eu un gros fossé. La L1, c'était. Voilà, moi j'avais l'impression d'un peu de me balader. De... Je me suis dit, ouais, bah si c'est ça, c'est cool. <rire> La L2, mon gars, c'est pas le même délire. La L2, tu te prends une grosse claque dans la gueule et c'est celle-là que tu te dis, putain, euh, va falloir bosser pour la L3. Il hein. n'y a pas le choix. Donc, bref, les statistiques inférentielles. C'était vraiment dur et je, je pense qu'on s'est tous posé la même question. Pourquoi on apprend ça En quoi c'est utile En quoi, on, voilà, la valeur P, ce genre de choses J'étais genre... Le pire, c'est quand TD j'avais vraiment l'impression de m'en sortir, de comprendre ce genre de choses, mais euh, arrivé au partiel, on s'est tous fait déglinguer de toute façon. Mais bon, bref, ne parlons pas de ça, c'est du passé maintenant. C'était combiné avec les stats, donc en fait, c'est la même matière. C'était euh, méthodologie. Donc là par contre ça c'était super intéressant et indispensable. Euh, je vous en avais déjà parlé aussi l'an dernier, donc là on a un peu plus approfondi mais ça va être apprendre euh, à, à faire en fait des études expérimentales, euh, à apprendre la démarche à faire dans ces cas-là. La variable dépendante, la variable indépendante, ce genre de choses. Et euh, c'est beaucoup d'études euh, ouais, de, de cas quoi du coup et enfin de la mise en application. C'était très intéressant ça par contre et ça, enfin. C'est vraiment indispensable pour avoir vraiment un bon esprit scientifique en fait en psychologie. Il y avait l'anglais. Hein. Enfin moi j'avais de l'anglais, après il y a la langue et quoi. Ce qui est bien, la, la LV1 c'est en fait on faisait de l'anglais, mais c'était que de... par rapport à la psychologie. Donc, au premier semestre, je crois qu'on a vu principalement la dépression. Après, on avait ce qu'on appelle les UEO. Raine de... Je n'ai pas compris. Je crois que c'est pas dans toutes les facs. Les UEO, en gros, c'est une matière qui est censée t'ouvrir pour que tu apprennes d'autres choses qui ont rien à voir avec ta, ta filière. Qu'est-ce que j'ai pris au premier semestre J'avais pris fait religieux. Comment elle s'appelait précisément cette matière En gros, c'était la place des hommes et des femmes dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ça, c'était assez intéressant. Ça, c'était vraiment intéressant par contre. Euh, Faire religieux, euh... bon, après, c'est de la culture générale, donc c'est toujours important. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Et je crois que c'est tout pour les matières principales et tout. J'ai peur de dire des bêtises, mais non, je crois bien que c'est tout. Maintenant, je suis conne. On avait de la psychologie du développement. Alors, la psychologie du développement, ce qu'on a vu cette année, c'était quand même très différent de ce qu'on avait vu en L1 pour rappel, la psychologie du développement ça va être bah, le développement de l'enfant. Et là en L2 c'était un peu plus intéressant parce qu'on avait un dossier à faire et en fait on devait étudier un enfant dans notre entourage pendant tout le premier semestre et faire un dossier final sur euh, les différents points de, de, de son développement. Donc nous, on avait pris un enfant qui avait, si je ne me trompe pas, 3 ans et demi. Donc, c'est un, un stade de la vie où il y a beaucoup de développement. Donc, c'était très intéressant de voir euh, le développement de sa marche, donc psychomoteur, développement du langage, développement, qu'est-ce qu'il y avait euh, de l'affection, ce genre de choses. Du coup, ça, a, ça nous a appris aussi à, à effectuer un dossier. Donc, c'est une petite un petit pas pour apprendre à faire un mémoire. Un tout petit pas parce que le mémoire à côté, c'est. <rire> C'était plus cool quand L1 je trouve En fait enfin, c'était plus intéressant parce qu'on était vraiment Il y avait de la pratique On se rendait vraiment compte des choses qu'on apprenait Alors deuxième semestre de L2 Pause Le deuxième semestre est très particulier A été très très particulier Je pense que vous en avez entendu parler Il y a eu des blocus, des grèves dans énormément de facs J'ai eu la chance d'avoir tous mes cours tout le semestre C'est les partiels qui ont été un peu spéciaux euh, On va en parler D'abord je vais vous faire un petit descriptif des matières Ma matière chouchou je pense, en fait, c'est vraiment la matière... Ah, en L1. je ai déjà fait la réflexion, et là, c'est la même chose en L2. Ma matière préférée de tous les temps, donc la psychologie sociale. En gros, voir le comportement, comment va se comporter un individu au sein d'un groupe. Enfin, là, du coup, cette année, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé des schémas de soi, on a parlé beaucoup du soi. En fait, les deux grosses parties qu'on a vues cette année, ça a été le soi. <rire> What the fuck Et euh, les groupes, la dynamique de groupe, qu'est-ce qu'un groupe, comment se définir un groupe Comment un individu réagit dans un groupe, etc. etc. Moi j'adore ça, parce qu'en fait ce que j'adore avec cette matière, c'est que c'est vraiment concret. C'est les choses de la vie quotidienne, c'est les choses qu'on voit. L'an dernier, on avait vu les expressions faciales, euh, ce genre de choses, et c'est des choses qu'on qu voit vraiment, genre tous les jours. On a vu la psychologie cognitive. En fait, ça va être la psychologie en rapport avec le fonctionnement du cerveau. Mais c'est pas des neurosciences non plus. Je suis jamais claire dans les explications, c'est incroyable. Là par exemple, cette année, on a vu la mémoire. En fait, on a principalement vu ça euh, tout le semestre. Ça a été la mémoire, les différents types de mémoire, comment ça fonctionne, les différents points de vue de plein d'auteurs différents sur euh, les différents types de mémoire qui existent. Cette année, euh, les TD de cognitives, on faisait des expériences à chaque TD, à chaque cours. Du coup, encore une fois, c'était concret. Parce que en fait, ce qu'il faisait, on arrivait en cours, et il nous expliquait pas sur quoi allait être le cours, on faisait une expérience, on savait pas ce qu'on voilà, qu allait étudier, et à la fin de l'expérience, il nous disait bah, Regardez vos résultats, et aujourd'hui, on va parler de ça, pourquoi vous avez ces résultats-là. Donc, c'était trop cool, qu'est-ce qui va faire qu'on va mieux retenir une chose, ou moins bien la retenir, enfin, tout ce genre de choses. Ensuite, donc, on avait la psychologie différentielle, de décrire et d'expliquer au moyen de méthodes objectives les différences psychologiques entre individus, donc, variabilité interindividuelle, et entre groupes d'individus relativement homogènes. Variabilité intergroupe. Mais ça c'est pas clair en fait. En gros, ouais, c'est différentes méthodes. On t'apprend différentes méthodes pour étudier euh, les différences entre individus. On a également fait en fait ce qu'ils font dans les ressources humaines, en gros, quand il y a des recrutements par exemple. Tu réponds à des questionnaires. Et euh, du coup tu apprends un peu ta personnalité. On a beaucoup vu la personnalité. Alors dit comme ça, ça a l'air intéressant, c'est très chiant, j'ai pas accroché. De la psychométrie, donc pareil ça c'était la première fois qu'on en voyait. Euh, bah bizarrement j'ai adoré. En gros la psychométrie, alors c'est pas toutes les facs de psychologie, notre prof nous a dit qu'il y a que trois facs de psychologie en France qui ont cette matière là. Pendant tout le semestre on a appris comment faire un test. Et du coup cette matière là nous a vraiment appris toutes les erreurs à ne pas faire. Et toutes les choses à faire lorsqu'on conçoit un test. Donc par exemple un test de caution intellectuelle, ce genre de choses en fait. Et j'ai trouvé en fait que c'était indispensable parce que je me suis dit des tests euh, en tant que psychologue ou autre dans cette branche-là, tu vas forcément en utiliser et c'est important quand même de savoir bien l'utiliser. On a eu ce qu'on appelle de la méthodologie clinique et projective. C'était une toute nouvelle matière à Rennes 2. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que les trois premiers cours, les profs, quand on leur disait à quoi sert cette matière, même eux ne savaient pas nous répondre. En gros, comment se comporter face à un patient dans différentes situations et quelles méthodes utiliser. Donc c'est là qu'on a vu bah, les entretiens, donc classés, les questionnaires, les tests projectifs, ce genre de choses. Comment se comporter, quelles sont les différentes méthodes pour aider un patient. Voilà pour les matières principales du deuxième semestre. Après on avait encore une fois UEO, donc moi voilà, j'ai pris voix, scène, cerveau. Oh, L'erreur, c'était de l'opéra. Moi je savais pas que c'était ça au début. Et l'autre, ça c'était très bien, j'ai pris ces tuyaux-là et franchement si vous êtes à Rennes 2, vous êtes en psychologie, je pense que... Euh, Prenez-le. C'était démarche clinique en sciences humaines. Il y a eu plein de psychologues différents qui sont venus, euh, de plein de milieux différents. Donc il y avait euh, en... en centre de désint... désintoxication, euh, il y a eu euh, en milieu carcéral, ce genre de choses. Et c'était tellement intéressant. La psychologie dans différents lieux en fait, par exemple, euh, je sais pas, tu vois, as des psychologues en hôpital, euh, en collège... Euh, en prison, enfin on a partout. Plein d'études de cas. En fait, ils nous racontaient leur expérience avec des cas différents. J'ai adoré ça par contre. Donc mon ressenti, la L2, beaucoup plus dur que la L1. Vraiment, vraiment beaucoup plus dur. J'ai dû, dû me donner un coup de fouet pour euh, me bouger le cul. Parce que quand j'ai eu les résultats du premier semestre de L2, j'ai fait Ah Ce s'est passé, il y a eu les blocus. Du coup, on a dû passer, nous, à Rennes 2, nos partiels à la maison. Du coup, les notes ne sont pas très représentatives de voilà de ce que, même s'il y a eu des notes, enfin des matières qu'on n'a pas eu besoin de repasser. Et qu'on avait déjà passé à la fac en contrôle continu. Donc voilà, j'ai eu ma L2 avec mention. Donc j'attendais en fait d'avoir mes résultats pour vous faire cette vidéo parce que si je l'avais pas eu, j'aurais eu Mes conseils, bah en fait, prenez l'habitude dès que vous entrez à la fac, mais dès la L1, de bosser régulièrement. Je sais que tout étudiant se dit Ah non, mais c'est bon, ce semestre, tous les soirs je vais faire des fiches après les cours et tout. Personne ne le fait. Mais essayez de bosser régulièrement parce que vraiment, euh, une fois que les parcelles arrivent, mais. Vous êtes beaucoup à me demander donc du coup je déménage à Besançon vous le savez donc normalement je serai en L3 à la fac de psychologie de Besançon. Je dis normalement parce qu'en fait les deux facs sont fermées. vu qu'il y a eu les blocus ma demande de transfert de dossier a pris beaucoup de retard. Voilà si jamais vous êtes en psychologie dans d'autres facs n'hésitez pas à me dire vous votre programme ou votre ressenti par rapport à certaines matières parce que je sais que les programmes peuvent être très différents selon les facs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois n'hésitez pas à partager tout ça, toute votre expérience ou quoi en commentaire, ça me ferait très plaisir de lire tout ça.